Tout a commencé par un cri, ce cri c'est le plus commun des cris de l'humanité, tous vous l'avez poussé au moins une fois, et en tout, plus de 108 milliards de personnes ont produit exactement le même à la naissance. Ce cri est donc considéré comme banal, insignifiant, il y a environ 2000 ans pourtant, ce cri, fut le point de départ de la plus grosse erreur de l'humanité. Cette erreur, vous en subissez tous les jours les conséquences. Quand vous vous levez le matin, en allant travailler, ou en vacances, elle est inscrite jusque dans vos plus petites données personnelles. Elle est un élément crucial de votre identité, et vous la célébrez plusieurs fois par an, sans même y penser. Mais bon, tout d'abord, Bienvenue dans un nouveau format de cette chaîne. Et qui dit nouveau format dit nouvelle présentation. Générique. J'ai échoué. Pourquoi tombons-nous, pour monsieur comme je le disais, tout commença par un cri. Ce cri fut celui d'une personne nommée Jésus. Mais que pour des raisons évidentes de francisation, nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Christ. Jésus-Christ, oh. Jésus fils de Dieu. Et toi qui es-tu Enchanté. Moi je suis Richard. Quentin Richard. Fils de... Christ but. Ah, euh, ok. Donc, plusieurs années après ce cri du Christ, celui-ci, en grandissant, rassembla autour de lui un petit groupe de fidèles dans un mouvement qui serait probablement aujourd'hui surveillé par la milice, et acquis une certaine notoriété après avoir distribué des pots de vin, des pains, avoir fouetté des gens et tué un arbre qui avait refusé de lui fournir des fruits hors saison. Mais après que l'on ait essayé de le faire tomber pour faute fiscale, il dut faire finalement rapidement une croix sur son futur. Afin d'échapper aux persécutions, ses anciens disciples se structurèrent dans ce qui deviendra une religion et prirent le nom de chrétiens. Ce qui fait, quand on y pense, que cette religion n'a existé uniquement parce que d'autres personnes ont essayé que cela n'arrive pas. Ah oui, c'est cocasse. Petit à petit, ce mouvement atteint les plus hautes sphères du pouvoir. Et à leur tour, leurs membres purent persécuter tous ceux qui ne rejoignaient pas la religion de l'amour et de la paix. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde Stop Vous l'avez peut-être remarqué, je me base sur un livre qui s'appelle La Bible, auquel je me réfère, en considérant que ce qui y est dit est vrai, alors que de nombreux éléments qui sont dépeints sont au mieux discutables. La Bible, c'est Adam et Ève qui se battent contre les dinosaures Croyez bien que j'en suis le premier navré, au moins autant que vous. Ma foi étant plutôt tournée vers le Saint MSV. Son appendice nouillesque puisse vous toucher. Mais voilà. Mon but est de retracer le raisonnement de personnes qui se sont basées sur ce livre comme prérequis. Donc je prends les mêmes axiomes afin de comprendre le raisonnement. Si ce fait vous dérange, appliquez votre suspensio consenti de l'incrédulité. Et rassurez-vous, je parlerai probablement à l'avenir d'aspects religieux d'un point de vue plus sceptique. Nous voilà au VIe siècle. L'Empire romain est tombé. Les chefs barbares qui les ont remplacés sont convertis. Et la papauté est alors solidement ancrée à Rome. Tout va bien dans le meilleur des mondes chrétiens Non car si à l'époque, on pouvait dire de la chrétienté que « Notre organisation est encore petite, mais elle jouit d'un énorme potentiel !» pour souder un peuple, rien de tel que de faire la fête. Donc, il faut créer des occasions de beuverie pour se rapprocher. Euh, si on peut en profiter pour célébrer des événements importants de la vie de son Messie, autant en profiter. Mais, Jésus est né dans une famille juive dans un territoire appelé la Palestine, qui utilisait alors un calendrier dit hébreu, alors que le christianisme, lui, s'est majoritairement développé dans l'ancien empire romain, qui utilisait principalement le calendrier julien. Et ces deux calendriers ne fonctionnent pas du tout sur le même modèle. C'est un peu complexe, mais important pour la suite. Le calendrier hébreu, est utilisé par les juifs. C'est un calendrier lunaire. Il est donc basé sur les mouvements de la lune. Il est composé de 12 mois d'une trentaine de jours correspondant aux phases de celle-ci. Comme les récoltes ne dépendent pas de la lune, mais du soleil, et que les deux ne correspondent pas, un 13 e mois est ajouté de temps en temps, pour qu'il n'y ait pas d'écart trop important. Les années sont comptées d'après une estimation de la création du monde dont je ne discuterai pas pour ne pas y consacrer une nouvelle vidéo. Le calendrier Julien, lui, est un calendrier solaire. Il est donc basé sur les mouvements du soleil. Il est composé lui aussi de 12 mois d'une trentaine de jours. Mais ceux-ci n'ont plus rien à voir depuis longtemps avec les mouvements de la lune. Comme les jours ne tombent pas exactement pour faire une année, un jour est ajouté de temps en temps pour éviter les écarts trop importants. Les années sont comptées d'après une estimation de la date de la fondation de Rome, dont je ne discuterai pas d'exactitude de ici pour ne pas y consacrer une autre vidéo. Le résultat fut un vrai Capharnaum, dans lequel les gens fêtaient un peu ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient. Nous voici donc en 1278, après la fondation de Rome, c'est-à-dire en 4282 du calendrier hébreu. Dans l'entourage du pape Jean Ier, à cette époque, se trouvait un dénommé Dionysius Exigus, que nous appellerons par la suite Denis le Petit, pour des raisons évidentes de francisation. Et il lui demanda de fixer la date des principales fêtes chrétiennes, dont Pâques et Noël de faire une passerelle entre le calendrier lunaire hébreu et le calendrier solaire chrétien. D'harmoniser tous les calendriers pour les rendre plus chrétien friendly et ainsi de pouvoir renforcer la puissance du pape. Parce que le pouvoir, c'est toujours sympa. Si on pouvait dégager les fêtes païennes pour y mettre à la place de nouvelles chrétiennes, ce serait plutôt cool aussi. Ce à quoi Denis répondit Pas de problème. Il faut dire aussi que Denis, n'était pas un manche. C'était un mathématicien et un astronome. Il était surtout connu à l'époque pour cette induction de textes sacrés. C'est donc à première vue le meilleur des choix possibles. Denis le petit fit donc ses petits calculs et rendit son rapport le Compute Pascal, dans lequel le seul calendrier utilisé serait celui de Rome, pour des raisons pratiques. Le point de départ ne sera plus la création de Rome, mais la naissance de Jésus. Cette naissance a été arbitrairement fixée au 25 décembre, pour coller aux fêtes païennes du solstice d'hiver. Ce n'est pas très important d'y revenir. L'année, elle, fut calculée avec précision notre ami Gégé est donc né en l'an 753 de la Fondation de Rome, qui devint l'an 1 du calendrier chrétien. La prochaine année sera donc fêtée le 25 décembre 526 après Jésus. Petite parenthèse, le zéro n'existait pas encore en tant que nombre. La naissance de Jésus est donc fixée à l'an 1, et l'année précédente est l'an 1. La signature de la déclaration d'indépendance, regarde, ou alors d'assister à la naissance du Christ. Si Doc avait réellement voyagé à cette date, il serait allé à une année inexistante et aurait ainsi généré un paradoxe temporel. Non de Dieu. Le temps passa, sans trop de changements. On notera juste que le calendrier julien fut remplacé par le calendrier grégorien et que la nouvelle année fut déplacée au 1er janvier. Car c'est plus simple de commencer une nouvelle année par un nouveau mois. Un dénommé Johannes Kepler, que pour des raisons évidentes de francisation, personne n'a jamais appelé Johann Kepler, trouva que quelque chose ne tournait pas rond dans tout ça. Est-ce qu'il s'aperçut que J.C. est censé être né sous le règne du roi Hérode, qui est décédé en 4 avant M. Christ est-ce qu'il se rendit compte que sa mère était censée être en déplacement pour les besoins d'un recensement Recensement qui fut décidé pendant le gouverneurat d'un nommé Quirinus en l'an 6 et 7. Peut-être qu'il se basa sur le fait que Jésus commença ses prédications à environ 30 ans, la 15e année du règne de Tibère, ce qui situe sa naissance en moins 1 ou moins 2. Non, car Kepler, lui, sa passion, c'était de lever les yeux au ciel et d'être astronomique et à leur voyure. Il s'intéressa donc à l'étoile de Bethléem, une étoile particulièrement brillante qui selon la Bible apparut lors de la naissance du Messie chrétien et qui guida les Romages vers le nouveau-né. Il calcula qu'en l'an moins 7, on a pu observer un alignement des planètes Jupiter et Saturne avec la Terre. À un alignement parfait de plusieurs astres donnant l'illusion, depuis la Terre, à un corps céleste plus brillant. A partir de là, il publia ses résultats en 1613 en allemand. Mais comme personne ne donne de l'importance à un texte écrit dans un langage populaire, c'est sa traduction en latin l'année suivante. De verroano co aternum filis umanum ou umanam, Naturam in utero benedictae virginis mariae assumptis, mais que nous appellerons pour des raisons évidentes de francisation, l'année où le Fils éternel de Dieu a assumé la nature humaine dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, ou encore AFED ANH SBVM, qui est considéré comme la publication de ses travaux. Avec la grande rapidité pour apprendre de ses erreurs et évoluer, L'église prit aussitôt des mesures pour rétablir la vérité. Et rapidement, elle reconnut cette trompée. 398 ans plus tard, en 2012, par Benoît XVI. Mais alors, d'où a bien pu pourvenir l'erreur de Denis Malheureusement, ces calculs ne nous sont pas parvenus. Tout ce qui va suivre n'est donc qu'une pure spéculation. Mais rappelez-vous, le petit était aussi chargé de fixer les dates de Pâques. Les dates de Pâques sont obtenues à partir d'un calendrier lunisolaire, comme le calendrier brique, puisque c'est de là que provient cette fête initialement. Les dates de Pâques ne sont jamais à la même date d'une année sur l'autre. Toutefois, celles-ci reviennent au même jour au bout d'un certain temps, que l'on appelle un cycle pascal. La naissance du Christ a été fixée au début d'un de ces cycles. Donc, à titre personnel, je pense qu'il a juste choisi une date qu'il arrangeait dans ses calculs de Pâques, pour ne pas s'emmerder avec des opérations tant compliquées. Les calculs de Denis le Petit n'étaient donc pas très orthodoxes, ce qui aujourd'hui est le cas de tous les travaux commandités par le Pape. Toutefois, ceux de Kepler ne sont pas très catholiques non plus, ce qui est normal de la part d'un protestant. En effet, les calculs étaient bons, mais manquaient de précision. Aujourd'hui, on sait que l'écart apparent des deux planètes était de deux fois le diamètre de la Lune. Ce qui n'est finalement pas très impressionnant pour une étoile miraculeuse. Comme l'exceptionnel est en fait plus courant qu'on ne le pense, voici aussi d'autres alignements pouvant expliquer une étoile apparente plus brillante et pouvant également correspondre, et que Kepler n'avait pas du tout remarqué à l'époque. Et aussi, le contre-argument à mon sens le plus convaincant ne pourra pas être dit ici car Je me base sur un livre, qui s'appelle La Bible, auquel je me réfère en considérant que ce qui est dit est vrai. Mais l'étoile de Bethléem, sérieusement Au commencement, était un cri. Aujourd'hui, ces cris se sont perdus à tout jamais. Les incohérences et le temps passant ont rendu définitivement impossible d'estimer le moment précis où ils furent poussés. Et pourtant, on fête toujours Noël le 25 décembre et nous comptons toujours les années sur une base qui ne correspond finalement à rien. C'est pour ça qu'une erreur est fascinante en soi. Elle peut ne reposer sur rien du tout, mais avoir des conséquences palpables et concrètes. Les expliquer, les étudier, permet non seulement d'éviter de les refaire, mais aussi et souvent bien plus instructif que ce que l'on peut penser. Le but de cette chaîne n'a jamais été de lancer la première pierre sur ceux qui faisaient des erreurs. Mais surtout de voir comment, sans être personne, il est possible de les détecter chez les autres ou de les éviter chez soi. Car sinon, qui sait, peut-être que dans plus de 1000 ans, les gens se réuniront en famille. Juste parce que vous n'avez pas fait relire ou vérifier vos calculs. Pour l'éviter, le plus simple c'est de vérifier. Je vous souhaite à tous une très bonne année et de bonnes fêtes.